Oui, nous capables de mettre hors d'état de nuire ceux qui arment des jeunes désespérés, leur fournissent des munitions et les envoient tuer, kidnapper, violer, bloquer la libre circulation des personnes et des biens dans cette situation intolérable. Que peuple haïtien vous quitte vous a changé et vous a changé tout de suite. Peuple haïtien, ma encore, l'ouvre genou. Et prends conscience, l'armée a commencé à prendre jarrettes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la de la vidéo. Et je vous dire c'est toujours un plaisir pour moi pour me parler avec vous tout ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner à la même chose pour ça et pas oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que vous postée sur la chaîne. Déjà, je vous dis merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous qui avez fait ça pour la même Parce que vous êtes intelligent ou ne pas vous la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre de temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui action ici dans le monde peuple haïtien jodia c'est 1er janvier n'a fêter indépendance pays d'haïti grâce à grand maître nous voyons une nouvelle année malheureusement il y a un pilote compatriote qui va pas une chance. Machine sécuritaire, pour l'Iran, mal cité, partie avec eux avant l'heure. Je pense à la famille. Il n'est pas capable, dans l'occasion de ça, d'être soufflé avec eux. Ça fait nous mal en ville. Et ça va nous donner détermination pour changer ça. Pour tout le monde qui tombe dans de mauvaises conditions, maintenant, s'il vous plaît, faites un petit moment de silence dans la mémoire. En campagne, yeah, grab it, grab it. Merci. Aujourd'hui est le 1er janvier, et il est de bon temps de rappeler au monde entier, et à la jeune génération de chez nous en particulier, cette leçon magistrale d'humanisme, de dignité, de liberté et de respect des droits humains, que nos ancêtres ont donné à la terre entière. Aux yeux de l'univers étonné, nous avons donné l'exemple héroïque d'un corps qui renversa toutes les barrières et tous les obstacles pour s'élever au rang de première république libre du monde. En remportant cette victoire mémorable, les Haïtiens ont appris aux esclavagistes de partout qui se prétendaient civilisés, que l'asservissement et l'exploitation de l'homme par l'homme était inhumains et déshonoraient ceux qui le faisaient. Il faudra du temps, beaucoup de temps pour les ramener tous à la raison. Mais Nous avions tracé la voie et montré le chemin qui conduit à la liberté, en nous battant pour concrétiser le principe fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui soutient que tous les êtres humains, quelle que soit leur race ou leur origine, naissent et doivent vivre libres et égaux en droit. Nous autres haïtiens avons raison d'être fiers de l'épopée de 1804. Nous, en a, nous avons raison d'en parler continuellement. Mais chaque 1 janvier doit aussi être pour nous une occasion de nous interroger systématiquement sur l'utilisation que nous avons faite de ce héritage à nous léguer par nos valeureux ancêtres. Chaque haïtienne, chaque haïtienne, doit se demander aujourd'hui si nos ancêtres pouvaient nous regarder les yeux dans les yeux, aujourd'hui, pourraient-ils être eux aussi fiers de nous En quitter chaque monde, répondu pour peut-être pas. Pour ma part, je dirais que nous avons dévié. Nous ne nous sommes pas toujours montrés à la hauteur de ce que le monde peut attendre d'un peuple qui a fait 1804. Un peuple qui a par le passé su transcender cette divergence, faire preuve d'intelligence et comprendre que c'est dans l'unité seulement qu'il était possible pour des de vaincre et de faire capituler l'une des armées les plus puissantes de l'époque. La victoire de 1804 eu des répercussions mondiales. Nous avons réussi à exporter la révolution haïtienne. Nous avons aidé de nombreux peuples de l'Amérique latine à se libérer du joug des puissances coloniales, moyennant un engagement formel à proclamer la fin de l'esclavage dans tous les territoires libérés. Peu de gens le savent mais c'est à cause de la défaite cinglante du corps expéditionnaire d'élite de Napoléon en Haïti que celui-ci a décidé de se retirer de la Louisiane et de céder aux Américains cette colonie qui représentait alors le tiers du territoire actuel des États-Unis. Chers compatriotes, je veux m'adresser en particulier aux jeunes Haïtiens filles et garçons. Notre population est composée majoritairement de jeunes. Vous êtes l'avenir d'Haïti. C'est sur vous que la nation compte pour que les choses changent irréversiblement ici. L'Haïti de demain sera ce que vous aurez décidé d'en faire. Il y a une génération de femmes et d'hommes qui ont lutté pour le changement, et qui s'en vont sans avoir les résultats probants le de leur lutte. C'est vous qui prendre la relève et maintenir le flambeau. C'est sur vos épaules que repose la lutte de responsabilité de faire briller à nos yeux du monde l'étoile de notre chère Haïti. On a déjà attendu mon à je ne vais pas chance de faire ça au café. Je connais un nous qui est découragé avec la situation familiale. Qui paraît qu'il qui a un avenir pas de bon ici. Je connais un nous qui veut écraser et quitter ça. Et a chance l'autre côté. Jour 1er janvier, c'est un jour où nous penser et agir pour l'autre manière. Un pays, une nation, c'est d'abord le monde qui fait ça. Je vais répéter ça. Un jeune pour nous changer ça, c'est si nous faisons ça, nous devons faire pour changer ça. Nous ne pouvons pas aller bien, nous ne pouvons pas aller bien. Oui, nous ne pouvons pas changer la situation dans notre pays. Nous pouvons, vous pouvez devenir des gouverneurs de la rose. Nous pouvons, vous pouvez devenir les maîtres de votre destin, de la destinée de votre pays. Certains vous diront AXAPEYA à traversé là, le monde en rêvé, j'ai Oui, je rêve les yeux grands ouverts. Si les pères fondateurs de la nation n'avaient pas eu un rêve plus grand qu'eux, croyez-vous qu'ils se seraient engagés dans ce combat inégal contre la puissante armée coloniale Tout le monde a dit au fou bataille d'avance. La soif de liberté, l'envie de vaincre, le désir de changer ça a découpé leurs forces et ils ont réussi. Aujourd'hui, nous faisons face à des difficultés qui semblent insurmontables. Les raisons d'abandonner, de tout laisser tomber et d'alarme des voies ailleurs ne manque pas. Mais je veux, à l'occasion de la commémoration du jour de l'indépendance, lancer à mes sœurs et à mes frères d'ici et de la diaspora un message de foi, un message d'espérance. Parce que j'ai foi dans notre capacité à faire taire nos divergences, parce que j'ai foi en notre capacité à mettre entre parenthèses nos égaux et nos intérêts individuels. Parce que j'ai foi dans notre capacité à reconstruire cette union qui a fait la force de nos ancêtres. Oui, nous pouvons, si nous le voulons, vaincre ce qui directement climat de violence et d'insécurité. Oui, nous sommes capables de mettre hors d'état de nuire ceux qui arment des jeunes désespérés leur fournissent des munitions et les envoient tuer, kidnapper, violer, bloquer la libre circulation des personnes et des biens, paralyser des pans entiers de notre économie, prendre tout un pays en otage et de nous priver de notre liberté si chèrement conquise. À cela, je veux dire que leur entreprise criminelle n'a pas d'avenir.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 Je saisis l'occasion pour dire à toutes celles et à tous ceux qui se sentent confortables dans cette situation intolérable que Père Haïtien a vous a changé et vous a changé tout de suite. Père Haïtien m'a dit encore, l'ouvrir chez nous, prendre conscience, police noire, Malgré un pile d'efforts qu'il fait et un pile victoire victoires qu'il dans remporté, l'inimité moyen de, de le faire plus. Peu pas ici, dit encore. Pour l'ouvrir chez nous, comprends ça, m'abdine moins. La police-là a fait un pile d'efforts. Il a remporté un pile victoire, si elle est plus dans ma il t'a fait plus. Peuple haïtien, m'a dit encore l'ouvre le genou et prendre conscience, l'armée a commencé à prendre jarrette. Mais il faut bien servir Abel pour être capable de faire plus de service, mais en main avec la police. Je demande aux populations, à accompagner la police et désolidariser les villes de Gandio. Je répète une fois encore. Lorsque de nous demandons aux communautés internationales, la bah police noire, à la nous sommes capables de reprendre le contrôle de tout le territoire noir. La bah police noire, bonjour formation. Nous avons fait face carré à Gandio. Bann nous et vendons nous équipement, ce n'est pas aux coopérations nous demandons, ce n'est pas les militaire nous voulons dans le pays d'Haïti, nous voulons tous les haïtiens situés libre et libres sur route Matissan, sur route Canard, sur route Frère, sur route Neuf, sur route Lamour, sur route Gantier, les nous voulons nous ça, bagaille la fête, l'autre gens, et permettre les amis qui viennent des nous aller forcer que des Néo capables continuer faire job là sans problème. Je de mais aussi d'espérance. Parce que j'ai bon espoir, j'ai bon espoir que nous allons enfin voir le bout du Au cours de l'année de la belle amour humaine, une chose qui paraissait quasiment impossible il y a encore quelques semaines vient de se concrétiser. Nous avons pu finalement clôturer l'année 2022 avec la signature de compromis national. Une transition inclusive et des élections transparentes. C'est ce que je cherchais depuis ma prise de fonction. Rassembler les haïtiennes et les haïtiens autour d'un projet commun. Nous avons franchi un nouveau pas dans la bonne direction. En septembre 2021, j'ai signé un accord avec de nombreuses organisations politiques et de la société civile.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 dans toute sa diversité. Le les partis politiques ont transcendé. Ils ont réussi un pari difficile. Dans un élan national, ils ont fait le consensus en désignant une personnalité de premier Hier soir, nous fermes au Conseil des ministres qui les documents pour valider le document de compromis national. Et nous voyons le journal officiel publication. Nous avons tout arrêté, constater création au conseil de la tradition et qu'à publier tout dans le journal officiel. Nous avons sa vie voir nos trois personnalités et secteurs qui choisissent. Dans ce même là nous avons pour installer officiellement. Et nous avons le travail mis dans la main à gouvernement. Nous avons bientôt mis le vent pour nous former, organiser, contrôler, l'arbre et nous avancer à tout le monde qui voulait. L'autre va venir nous joindre dans la route. Nous n'avons pas pu déplacer nos machines là. Mais nous avons avancé à tout le monde qui voulait avancer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 que l'année 2023 sera celle de la mise en place du processus électoral, cela implique bien entendu la création d'un environnement sûr et stable indispensable pour leur réalisation. Cela implique que le terme soit mis aux exactions des gangs armés et à l'incidentité en général. Cela implique que la loi doit prévaloir sur toute l'étendue du territoire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 Il, faudra, il y aura plus tard de planifier de proposer au gouvernement un calendrier raisonnable pour l'organisation des prochaines consultations populaires. Tous les prohérés démocrates devraient saisir la possibilité qui leur est offerte de rejoindre le consensus national et de contribuer ensemble avec le gouvernement à la, la définition de la feuille de route. Il comportera les stratégies et les actions à mettre en œuvre pour l'organisation des prochaines élections. Les nouvelles élections à eux été sans passe pour qui, dans transparence. Ces seuls gens un plus citoyen à voter et que le monde qui est lié plus légitimité et pour ne pas contestation. Je réitère devant vous mon engagement à ce qu'aucun camp ne soit favorisé. C'est ensemble la mettre tout ce qui s'y a en place, sans fausse côté, pour tout le monde capable de faire confiance. Dans cette ensemble, nous avons fait un pile de pour le pays d'Haïti. Je vais inviter tout le monde à venir participer. Non, ce on de ça. Chers compatriotes, nous avons un pile de projet pour nous parler sous-affaires économie paysale, sous affaire la vie chère, sous la production nationale, sous-affaires création d'emplois et liste d'hommes. Mais pas que les mots qui ont Mais, mais pas qu'à finir. Je ne vais pas remercier quelqu'un, à quelque institution Ni tout. Je ne pas dire nous, sans ne vais nous, ça. Je vais vous dire que je vais dire que je vais pas dire que je vais dire que je vais je suis en pile de en de questions, souvent sans moyen. Bien suivi, bien suivi, au attaque de bien de Vieux à bien famille. Ça, pas nous promesse. nous avons bah pour Nous joindre le résultat parce que nous et voilà, c'est là que nous à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier abonner avec à la chaîne ça. Et activez la cloche notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que nous postée sur la chaîne. Et pas oublier liker la vidéo et vous toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croiser dans la prochaine vidéo. Ciao!